Avant les gros fights, hein, voici les premières tier listes. Je vous ai récupéré la première publiée par un site hein, que je vous ai déjà montré sur Rock notamment, qui est All Clash. Alors... Les tiers listes, hein, chacun a son opinion, on retrouve très souvent les mêmes commandants, mais pas forcément dans le même ordre, donc c'est important d'en consulter plusieurs. On va commencer donc par une première, celle de All Clash, et on le voit, on a un classement donc classique. S+, c'est les meilleurs, S un cran en dessous, hein, mais ça reste très bien. A, bon, c'est bien mais sans être ouf, B, c'est moyen, C, c'est éclaté et D, en général, c'est des commandants de niche sur un secteur très particulier, par exemple la récolte ou la défense de ville, enfin des choses très très précises ou du bœuf, du soutien. Les amis, on le voit sur cette liste, ça commence directement par un commandant sur lequel j'ai un avis mitigé. Alors, c'est Lilia. Lilia, alors je vous ai fait un picture, une picture, hein, comme ça on profite du meilleur des deux. Pourquoi Lilia, j'ai un avis mitigé Déjà, vous le savez, Lilia, on ne peut l'acquérir qu'avec des bundles et des achats. Ensuite, Lilia, elle est spécialisée en pas en open field, elle est spécialisée en, en chasse de barbares de PvE. Elle n'est pas experte sur le reste. C'est un commandant un petit peu balancé, et j'ai peur. Voilà pourquoi j'ai un avis mitigé. Elle me rappelle beaucoup Minamoto sur Rock sur Rise of Kingdoms et Minamoto sur Rock, c'est simple, il était très bien au début du jeu et quelques mois après, il est devenu éclaté. C'est un investissement à perte, c'est pour ça que je déconseille d'investir si vous souhaitez jouer longtemps. Bon, si vous avez trop d'argent, la mettre au maximum, ça va vous coûter 200 euros. Si vous avez trop d'argent, foncez. Sinon, franchement, gardez votre thune pour autre chose, pour rush les T4 ou les T5. Ça sera beaucoup plus utile. Alors, vous le voyez sur ce classement. Elle est S+, +1. en open field, elle est A+. En rallye, elle est B+. En darkling, elle est évidemment S+. +1. Et en défense, elle est B+. Lilia, ils disent qu'elle a une très belle area de dommages, elle fait pas mal de dommages avec son skill active, elle a des passives skills de buff de dommages après les Darklings et les Dark Creatures, hein. c'est pour le PvE évidemment, ils disent qu'elle est pas mal, hein. c'est une unité magique blablabla. Bref, ils disent que c'est un bon commandant et euh, que euh, ça, ça changera probablement dans le temps. Bref, mon avis est mitigé contrairement à Osk. Le commandant d'après, alors Osk, si on regarde, je ne l'ai pas, c'est lui. Déjà, je trouve le skin super sympa. Franchement, dès que je peux le débloquer, lui, je vais le débloquer. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent hein, de Osk hein Osc, ils nous disent hein, « Osc, c'est un très bon buffer ». Alors déjà, hop, je bouge la fenêtre. tac hein, Osc, on le voit, il est global, ralliement, précision. Qu'est-ce que c'est que global C'est Excel à diriger des unités de tout type. Donc Osc, franchement, déjà rien que pour ça, c'est top. Et il s'obtient en achetant des coffres d'honneur exclusifs. Donc déjà, vous n'allez pas l'avoir tout de suite sans lâcher un petit peu. Osc, il est A ah, en open feed. S plus en rallye, c'était évident vu son, ses arbres. En Darkling, il est A. En défense, il est D. Alors là, en défense, il est totalement éclaté. Bon, c'est pas vraiment une surprise. Hein. On est sur du rallye ou sur de l'open field. Et comme vous le voyez, hein, ni euh, Lilia, ni Oscar hein, en tout cas en open field est. S ou S+, hein. ils sont A+, ou A au mieux, c'est un bon buffer, donc comme il nous dit, hein, en plus ce qui est bien, c'est qu'il peut avoir tous les types d'unités, donc un très bon commandant, moi c'est l'un de mes trois commandants préférés, Lilia je n'aime pas encore. Peut-être mon commandant préféré au stat, là je dis peut-être parce qu'il faudrait que je la teste, hein. Madeline, elle est S+. Madeline, franchement, je ne l'ai pas malheureusement. Alors, elle, elle est tout bonnement oufissime. Infanterie, euh, player contre player, PVP et cuirassé cuirassé qu'est-ce que c'est Curacé, une résistance exceptionnelle permet à ce héros de survivre aux batailles les plus sanglantes. Madeline, elle est B+, en open field. S+, en rallye. Alors, vous la mettez en binôme avec osc, ça va faire très mal. En Darkling, elle est B et en Défense, elle est B+. Elle est moyenne, elle est pondérée. La mette S+, comme Lilia ou Osk. Hein. Je pense que les trois mériteraient d'être S tout au mieux et pas S+. Un excellent commandant encore une fois, Madeleine. Moi, si vous pouvez la prendre, je vous la conseille. Et on finit le dernier S+, avec notre ami Emrys. Alors Emrys, j'ai la chance de l'avoir. Emrys, il est... Très bon, cavalerie, player contre player, mobilité, ça va souvent avec la cavalerie. Hein. Emrys, il est à plus en open field, à en rallye, c'est plus en défense et à plus en darkling. Très bon euh, très bon commandant, il n'y a pas de souci. Hein. franchement, on peut, en plus c'est un, un excellent commandant sur l'open field, même en rallye il reste très bien, franchement. Moi je le trouve bien en dommage, il monte jusqu'à 1500 sur son first kill, ça fait vraiment du dommage, rien à dire, hein. franchement Emry, si vous pouvez le monter, montez-le, il est très bien. Ensuite on passe à euh, des commandants qui sont tombés S cette fois, avec le premier d'entre eux, c'est Velin, le petit mage, le premier. Je crois un mage. Hein. Est-ce que Lilia est mage Non, Lilia est mage, donc euh, je dis des bêtises. Le deuxième mage, mais le premier mage Non S. Et donc Véline, il est similaire. Voilà, tout Lilia, c'est un bon commandant. Il est S en open field. Et regardez, c'est le premier qui est S en open field de la liste. Je trouve aussi hein, qu'il est très très bien en open field. Moi en open field en S... Euh, J'aime euh, bien aussi euh, Nika. J'allais dire Nikita. Mais Nika. Mais on en reviendra après dessus. Donc S en open field, B plus en rallye, A plus en darkling, B en défense. C'est un bon commandant. Hein. Vélin. il est euh, même un petit peu cheaté, je trouve. Si vous pouvez monter, montez-le. Il est très très bien. Ensuite vient Bakshi. Bakshi S. Alors Bakshi, elle est où Bakshi Bakshi. Bakshi, vous le voyez, je ne vois même pas qui c'est, c'est celui-là, c'est celui-là Bakshi, hein, c'est bien ça, je ne l'ai euh, jamais vu, drop en tout cas. Bakshi, il est S, il est A en open field, B plus en rallye, A en darkling et C en défense. Bon, Son premier skill monte qu'à 1400 avec un bonus de PV non négligeable, quand on voit son arbre, cavalerie, pacification... Compétences, on se doute que ça va être un binôme pour surtout euh, faire du Darkling, mais pourtant en Open Field, il se défend pas mal, mais c'est grâce à son euh, buff de bonus de points de vie, bien évidemment. Et on finit les S par Nico. Alors Nico, j'ai quand même un avis mitigé dessus, parce que Nico, si vous regardez, bon, je l'ai, il est euh, ingénieur, ingénieur construit et détruit des bâtiments sur la carte du monde plus rapidement. Bon, c'est pas mal en tireur d'élite, mais je suis pas ouf de ce commandant. Il monte à 1400 sur son premier skill avec un bonus de réduction de def de 15%. C'est pas mal du tout. Il a des bonus d'ingénierie évidemment. Mais c'est pas le plus utile pour le moment à notre niveau du moins dans le jeu. Des bonus d'attaque de def. Son expertise c'est une compétence passive. Hein, qui Quand la légion de Nico lance une attaque normale sur une légion ciblée déjà affectée par cassure de def. Elle a 80% de chance d'infliger des dégâts de compétences de héros supplémentaires. Un facteur de 200%. C'est pas ouf, mais c'est toujours ça de prix en plus. Bon, voilà, il est S, moi je l'aurais pas mis S. Ensuite, on en passe au A+, et cette fois, on va retrouver Nika en A+. Mais on va commencer d'abord par Garwood. Alors moi, Garwood, hein, il est très bien, mais en def, hein, en garnison, on le voit, il est A. Alors A+, en rallye. Pourquoi est-il A+, en rallye Eh bien... Tout simplement parce qu'il est très solide. Hein. Et si on regarde ses skills, il a des bons facteurs de guérison. Il a des bonus de PV, des bonus de dev, des bonus de dégâts physiques infligés. Et une expertise avec un bon facteur de soins Donc ça va être très résistant hein, quand on va le lancer. Pour le reste, il en sait plus en open field et en Darkling. Nika, ma copine qui est A+. Hein. Elle est A+, et là c'est euh, étrange, elle est A+. En étant des partout. Alors là, il va falloir que le clash m'explique comment commandant est en partout et A+. Et on finit avec TA et TA. bah voilà, elle. Donc là, je pense qu'ils ont un petit bug hein, sur Nika. TA, elle est euh, A+. Alors, elle, en revanche, je ne vois pas comment elle peut être A+, notre ami TA. Parce que TA, euh, franchement, bon, je la trouve pas oufissime. Même ses skills, hein, ce n'est pas des tueries. Je la trouve un peu faiblarde hein, de mon point de vue. Mais peut-être qu'on soutient... Elle sera très bien en rallye, la mettent à plus, moi je ne la sortirai pas. Ensuite, on voit, il y a un seul commandant épique qui est classé à plus et c'est tout à fait mérité. Il s'agit de Halloween. Alors Halloween, il a un facteur de dégâts de compétences de 600 avec un facteur de dégâts continu de 100. Qu'est-ce que ça veut dire Halloween inflige des dégâts de compétences de héros à la cible. 600 maximum et les pièges leur infligeant des dégâts de compétences de héros, facteur de dégâts de 100 chaque seconde et réduisant leur vitesse de 10% pendant 3 secondes. Ça fait un premier skill qui est pas mal du tout avec 900, c'est pas mal hein, pour, euh, pour un commandant épique. Un deuxième skill, bonus d'attaque 10%, bonus de PV des unités magiques 10%, franchement très propre. Troisième skill, réduction des dégâts d'attaque normale subis de 15%, quatrième skill... On a une probabilité qui se déclenche de 15% lorsque la vision d'Halloween est attaquée. 15% de chance de piéger la qui inflige 5 secondes des dégâts de compétences de héros à celui-ci. Avec encore une fois 100 de facteurs de dégâts magiques et 10% de vitesse de marche, marche réduite pendant 10 secondes. Ça se cumule au premier skill. Et on finit avec, au lieu que le facteur de soin est, soit de 100 il et est un facteur de dégâts magiques de 600, ça le piège, ça lui inflige 105 secondes pendant 3 secondes, si la cible elle inflige des dégâts de compétence, j'arrive pas à lire, c'est pour ça. Pendant 3 secondes, si la cible subit d'autres effets infligeant des dégâts magiques, cest les deux premiers qui se déclenchent, hein, eh bien on a des dégâts de compétences de héros supplémentaires, facteurs de dégâts magiques qui vont jusqu'à 200. Au final, Halloween, c'est un très bon commandant. Hein. Moi, j'ai un avis très positif dessus. C'est pour ça qu'il est A+. Ensuite, derrière, je mettrai Execo. Hein. Franchement, Valdire, dire, je le trouve très, très bien. C'est un très bon commandant. Je l'aurais mis en A+, moi, Valdire, dire parce que je l'aime bien. Et d'ailleurs, vous le voyez, hein. je le monte bien. Souffle d'ogive qui monte à 600, effet de lenteur, réduction d'attaque de 20%. Ensuite bonus d'attaque magique 10%, bonus de PV 10%, bonus de dégâts de compétences de héros infligés 15%, facteur de bouclier jusqu'à 600 et on finit avec une expertise hein, qui rajoute encore des facteurs de dégâts magiques qui passent de 600 à 700, c'est pas mal du tout, c'est un bon commandant. Ensuite on a Gwawin, je la trouve très bien également, Eliana, elle est pas ouf, Alistair, Atheus, Craig, Bacar, tout cela hein, je les classe tout pareil. Et le dernier non classé, hein. enfin le dernier le dernier légendaire, non, parce qu'on est encore derrière, Indice, Indice, j'ai pas vraiment d'avis, hein. c'est une farmeuse, pas besoin de se déchirer à débloquer. Il manque un seul commandant à cette liste, puisque ce commandant vient tout juste de sortir, ou s'il si y est, je ne l'ai pas vu, hein, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu ce commandant-là, à savoir Kinara, donc c'est pour ça qu'on en parle, mon avis sur Kinara, eh bien Kinara, selon moi, elle est pas mal du tout. Regardez. Déjà, condition de rage, 1000, standard. Facteur de dégâts de compétence, 1400. Kinara inflige des dégâts de compétence jusqu'à 1400 et inflige faiblesse, réduisant tous les dégâts infligés de 15% pendant 5 secondes, donc jusqu'à 15%. Premier skill, déjà, il tabasse pas mal. Deuxième skill. Quand elle est sur le terrain, la légion de Kinara inflige 10% de dégâts, enfin euh, 10%, inflige 20% quand elle est au max, hein, de dégâts d'attaque normale en plus et subit 10% de dégâts de compétences de héros en moins. C'est pas mal du tout. Troisième skill, hein, toutes les unités tireurs d'élite de la légion de Kinara gagnent 30% d'attaque physique. Quatrième skill, violence gratuite. Lorsque la légion de Kinara est attaquée, elle a 20% de chance de gagner riposte physique et d'infliger à la cible. Ce qui augmentera les dégâts des contre-attaques physiques de sa légion de 30% et réduit la vitesse de marche de la cible de 20% pendant 5 secondes. C'est énorme. Et le dernier skill, brise-mâchoire, l'expertise. Lorsque la Légion de Kinara lance une attaque normale, elle a 20% de chance d'infliger cassure de def à la Légion ciblée. Ce qui réduit sa def de 20% pendant 3 secondes. Pour moi, elle est très très solide. Donc, de mon point de vue, de mon point de vue Lilia, même si elle est bien classée, ça reste un commandant pay to win. Vous ne pouvez la monter qu'en achetant des bundles VIP. Donc franchement, vous prenez pas la tête avec Lilia. Si vous devez, là, si je devais vous donner un conseil de monter des commandants tout de suite, moi qui je montrais, si je n'avais pas de soucis, je monterais, enfin si je les avais tous avec. Un milliard de sculptures, osc, très bien. Madeline, très bien également. Dans les euh, légendaires, hein, évidemment. Véline, Emrys, euh, non pas Emrys, euh, pas... Si, Véline, Emrys et Kinara, voilà. C'est des commandants qui me paraissent être sûrs et être solides. Franchement, en plus, ils sont chacun dans les spécialités. On a de la magie, on a de la cavalerie, on a des tireurs d'élite, on a de l'infanterie et on a un global. On a un, de chaque, comme ça. Chacun peut voir selon ce qu'il préfère. Dans les légendaires qui je montrais, évidemment, Halloween est surpuissant. On dirait pas comme ça, ça a d'une victime. Halloween est très, très, très, Bien, c'est un très bon commandant. Si vous pouvez le monter, montez-le. Moi, si j'avais de quoi le monter... Je le ferai ensuite dans les légendes, dans les épiques. Hein. J'aime beaucoup également Valdir. Je trouve que c'est un bon commandant. J'aime bien euh, Guanwin également. Et Eliana, mais en quatrième position, hein, loin derrière. Si je dois en monter trois, c'est Valdir dans l'autre sens. Halloween d'abord, Valdir en second. Et Guanwin en dernier. Ces trois-là, ceux que je vous montrais. Puis les autres, hein, ça vaut pas grand-chose. Mais si on se focus sur un légendaire, vous le voyez, hein, moi-même, j'ai encore conservé mes sculptures légendaires, regardez si on va dans compétences, j'en ai 73, je ne les ai pas appliquées. Pour le moment, je les garde, je préfère vraiment attendre de voir les premiers combats, les premiers équilibres d'arbres et voir sur lequel je vais investir. C'est tellement dur et tellement relou à avoir que je préfère m'économiser. Voilà pour les différents, le premier Thierry, je vous en montrerai régulièrement de différents sites, ça vous permettra de vous faire un avis. Au niveau des, euh, du développement, je ne serais, alors vous voyez, hein, je suis à 2,2 ,2 millions à présent, je ne serai que vous conseiller d'arriver jusqu'à un niveau 21 de la salle de l'ordre. Et une fois là, faire un petit break hein, dans l'upgrade du bâtiment, bon il faut déjà aller le chercher le niveau 21. Faites un petit break pour aller chercher le tiers 4, hein. c'est celui que je suis en train de focus, le tiers 4. Hein. Pour le monter, il faut euh, une, une académie de l'ordre niveau 21 et il faut une orientation de niveau 5. Je vais vous faire une petite vidéo dédiée hein, sur le tier 4, on va en reparler, mais sachez que j'avance dessus, je devrais le débloquer cette semaine, donc je vais pouvoir vous en parler plus longuement en vidéo. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette première vidéo tier list, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions sur le Discord ou en commentaire de cette vidéo, je tâcherai d'y répondre, hein. on est vraiment au tout début du jeu et encore une fois, hein, c'est dur de voir qui va se démarquer réellement sans avoir testé profondément les armes, on se fie.